Lorsque vous accédez au site ENA, vous pouvez visiter les cours, les nombreux cours qui sont disponibles en téléchargement. Donc, on vous incite à les visiter, regarder et ensuite, vous pourrez les télécharger. Alors, la façon de faire, c'est de vous connecter avec nom d'usager et mot de passe qui est visiteur et vous pourrez faire le tour des cours. Une fois que vous avez choisi votre cours, vous pouvez cliquer sur le bouton « Téléchargement ». Donc, vous pourrez télécharger un fichier, un fichier de type MBZ qui sera dans votre euh, dossier « Téléchargement » ou sur le bureau. Ensuite, je retourne dans mon cours et je vais aller euh, importer le cours. En fait, euh, vu que je vais chercher le cours complet, ça va plutôt être restauré. Donc, c'est une restauration que je vais faire et euh, j'ai une zone de dépôt pour aller déposer le fichier que j'avais récupéré tout à l'heure. Donc, je prends le fichier, simplement le glisser dans la zone de dépôt. Donc, Je restaure une fois que le, fichier, euh, le téléchargement du fichier est terminé. Je confirme. Et je veux, euh, j'ai plusieurs possibilités. Dans ce cas-ci, je veux le restaurer dans un cours, à l'intérieur d'un cours. Donc, je vais choisir restaurer dans un cours. Je confirme là aussi.